Pour ce prochain exemple, je voudrais vous montrer un tableau blanc qui est filmé. Cela peut être utile, par exemple, pour montrer des formules de maths. Pour cela, j'ai installé une petite caméra à côté et je vous montre le dispositif technique. Me revoici dans mon bureau, mais cette fois-ci, je vais utiliser le support assez classique, le tableau blanc, sur lequel je vais pouvoir montrer des choses, écrire des choses, et puis, il suffit de bien l'éclairer et de bien le filmer. Regardons tout de suite des exemples. Nous, on en sort. Donc, en réalité, le grand N sur le dessin se trouvera ici x égale moins z, lorsqu'on fait la somme des deux, on va trouver un vecteur le long de l'axe des x qui lui n'est pas dans E2. Puis c carré plus b carré plus a, carré. donc a carré plus b carré plus c, carré. et enfin c plus b plus a, c'est-à-dire a plus b plus c. Voici le résultat de notre produit. Dans cet exemple, tout est écrit au tableau. Il faut donc préparer à l'avance. Savoir où on va écrire et écrire assez gros. Il faut faire aussi un effort pour ne pas cacher le tableau, puisque la caméra est devant. On voit bien dans le dernier exemple que la personne fait un effort pour ne pas cacher ce qu'il est en train d'écrire. Il faut un effort d'adaptation qui peut perturber l'enseignant. Également, il n'y a pas de public, ce qui peut perturber également la personne. Et puis, faire très attention au problème de lisibilité dans l'écriture.